Tu un peu Ouais, je garde un bon. Euh... À chaque fois que tu m'en sors une, elle est mieux que l'autre, Achèque. Même au doigt, elle, elle répond super bien, en fait. Les deux, c'est vraiment. Euh... Très bonne combinaison. Ouais, il a, il a un, un truc. Ouais. Tu sais, c'est les coups de cœur après. Hein. Ouais. C'est Noël pour moi, hein, c'est Noël. Ah, ouais. <rire> c'est cool, ça. Ça, validé, c'est ah, Ouais, c'est validé, c'est sûr. Ah, voilà. Ok, ça, tu vas, ça, ça va. Ça passe partout. Ouais, ça, c'est. Tu vois, ça. Ça c'est nickel. Ah. Ouais, ouais, mais c'est bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, stop. Ouais, là, là, là, là je serai pas mieux. C'est cool Merci, hein Ouais, c'est à toi